Coucou YouTube, ça va Écoute, il y a le nouveau mode résurgence qui est sorti, on s'amuse avec. Et là, j'ai un petit crush avec la MP5 de Cold War, vous allez voir comment elle est bien. Pensez à vous abonner à cette chaîne et à la secondaire. Bisous bon visionnage. On voit ton micro. Non mais les gars, ça me saoule ce micro. Hop, comme je vous ai dit, la nouvelle stratégie. Mais attends, mais com comment j'avais fait pour l'amener là-bas Ah, j'avais fait comme ça. J'avais fait comme ça les gars. Normalement, là, j'ai assez pour acheter. On va, on va pouvoir acheter. Va... Non, mais non Mais non, bordel Je sais que c'est un joueur manette, gros Ça Tu le sais parce qu'il y a zéro perte de balles. Ils ont l'IM ultime, ils ont l'IM des rois, frérot. On descend, les gars. Oui. Je vois pas ce que tu voulais dire par euh, trouver celle avec une bonne mire. Putain, y'en a du monde. Oh quoi? Ok, ok, oh, ah, non, j'étais trop haut. Oh, de quoi? Et monsieur l'arbitre, s'il vous plaît C'est quoi la mitraillette On est sur la MP5 de Cold War. Qui marche vraiment doux. Il y avait hors-jeu. Oh, elle est trop forte. Oh, les gars, elle est trop forte. Ah Je, je veux rien savoir, je vais l'équiper partout. Elle est trop forte les mecs Allez prends Et en vrai ce petit nouveau mode là Ça vient Ah j'ai vu la tête c'est bon Je vais faire la décale à coup oh, j'ai tiré trop bas Dimanche qu'est-ce qui va se passer de Dimanche on va lancer le live à 10h et on va l'arrêter à 22h. Je fais un test mental. C'est un test pour moi. Voir si. Mais live 12h de Warzone, ça rend fou ou pas À votre avis les ultras, ça rend fou ou ça rend pas fou Les gars, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Je fais que choc mes fans de game. Je détruis tout le monde et les fans de game, je suis en mode... Euh... Ouais, euh, écoute. Euh... Voilà. Ça me dérange. Je suis médecin, je te rappelle. Docteur Kaouf. T'as sending... <bells> <lbum> <Kadon> pas... T'as pas... T'as pas... Un contre un les gars Situation finale Le premier qui se place C'est un BG oh. La victoire Pour le peuple Dans le nouveau mode de jeu pas besoin de recharger chat La meilleure défense restera toujours l'attaque L'esprit elle les gars Je veux pas faire une chaîne YouTube Ou Twitch sur la bouffe sur que tu pètes Ah mais c'est sûr frérot sais, on, on développe pas tout d'un coup tu vois, on a, on a pas envie d'avoir trop trop de succès non plus. C'est là, déjà, on, on domine notre milieu. On a, on a peur que trop, ce soit, on attire la jalousie. Mais qui me tire dessus, là balade les gars le sommeil du guerrier j'ai appelé ce mot les gars ok nice Je suis concentré un peu chat parce que je vous ai annoncé que j'allais gagner et j'ai pas envie de faire une petite win avec, euh, avec 4 kills tu vois. Un truc qui, qui dit ouais chaud t'as un petit zizi. Comment ça Assistance. Comment Comment ça Assistance. De P5 de Coldwar, superbe. Il y a un joueur bouclier en face. Ça joue fort les gars. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Tous les tweets que je trouve, ils sortent des gros moves mais... Je les détruis malgré ça, ça me fait rire. vraiment que je prenne la caisse un jour. Hein. Ça fait trois fois qu'il me tombe dans le dos, euh, le titivi euh, Okaman, là. Et trois fois qu'il prend la même sanction. Je serais dégoûté à sa place. Hein. Pareil pour lui, Flé Flésus. Ça fait trois fois que je le tue. J'ai bien joué Tchad. Le drone est à court de carburant et rentre sur la bataillée. Allez, on déroule le jeu, les gars. Le mec m'a craqué, il a pas rushé. Yes. Super joueur, ça, les gars. Ça, c'est, ça, c'est un grand joueur. Oh mon dieu Il jouait AK avec le shotgun pour être sûr de gagner ses fights en close. Oh le chien, un joueur rose On shot pas, okay. Oh, il so... hey, hey. Je me dépêche pour vite aller racheter deux drones. Ah, oh, you little. Ouh, Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. C'est parti les gars, on continue de dérouler. On continue de dérouler. Il a sauté. Oh Jean-Francis Tryhard, frérot. J'aimerais bien savoir s'il est encore là. Parce que je sens que pile à la seconde où je vais sauter, le mec va décaler et me tuer en l'air, tu vois. Non le hasard. Non. J'ai bien joué. C'était une bonne game. Il y a juste ce mec là qui était caché dans l'angle. Ah c'est pas grave les gars. En vrai de vrai, je la perds mais c'était une putain de game. On a 26 kills les gars. On a déroulé de ouf.